tout le monde, c'est women content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le Red Congo. Gratiosité de Max Paré. Un gros merci Max. Très bon. Un petit goût subtil là, de citron. Et peut-être un petit goût là, de floral. Euh, mais... Euh, il n'y a pas de goût de cariophilène. Je l'aime beaucoup. C'est le deuxième que je fume. Euh, plus côté le sativa, euh, ça nous réveille plus. Euh, C'est pas vraiment le somnolence. C'est n'est pas euh, les caractéristiques d'un Indica qui écrase. J'ai été faire des recherches sur le Red Congo. J'ai pas tombé sur les informations que je croyais.. Euh, connaître. Euh, quand on regarde sur les flics, on a dit que le Red Congo est fait avec euh, un plan mexicain et une variété africaine. Moi, j'étais sûr que le Red Congo, c'était euh, une variété de Greenhouse Seeds. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de, du euh, duo Strain Hunter. Strain Hunter, c'est deux gars qui sont à la recherche de variétés Land Race. Ils font le tour du monde pour trouver des variétés uniques, des variétés qui n'ont pas été modifiées avec euh, d'autres euh, plans, d'autres croisements. Il y a un des deux gars euh, qui est décédé. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent euh, les propriétaires là, de Greenhouse Seeds, hein, la compagnie de graines de cannabis à Amsterdam. C'est deux personnes euh, qui sont propriétaires de cette compagnie-là. Arjan Roskam, j'ai la misère à prononcer le nom, et puis Franco Logia. Franco Loja est décédé de la malaria euh, contractée au Congo. Et puis c'est justement là, après avoir trouvé les seeds de Congo, du Red Congo, je, ben, je pensais que c'était le Red Congo qui avait trouvé. Peut-être que c'est une variété au Congo, mais c'est peut-être pas le Red Congo. Mais euh, moi, le Red Congo, c'était vraiment associé à Greenhouse Seeds. Et puis, à Franco Lojoy, le, le vidéo, là, sur YouTube, euh, qui a 9 millions de vues. Je les regardé encore, là, Ça fait peut-être 3, 4 fois je le regarde. Euh, hunting for a rare Congolese weed strain with the king of cannabis. Euh, en tout cas, allez trouver ça, là. Hunting for a rare Congolese weed. Ch à la chasse pour une rare variété de cannabis du Congo. Le cannabis en tant que tel, il était, pas, euh, il était vert, mais il y avait beaucoup, beaucoup de poils bruns. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les euh, Leafly, si je vous lis la description en français. Alors que certains affirment que le Red Congo est une race locale sativa africaine, c'est ce que je croyais. Je croyais vraiment que c'était un produit euh, venant du Congo et que c'était la, une land race. Vraiment, là, un produit unique, pas modifié. La variété popularisée en Californie tisse dans les racines mexicaines et afghanes. Qui lui donne une apparence plus indica. Cette palette colorée de variétés locales adapté à leur environnement depuis de nombreuses années, crée un profil complexe d'effet et de saveur. C'est très bon, c'est très bon. Il n'y a pas de goût de gazi là-dedans. Le citronné, c'est pas un citronné qu'on connaît à la SQD. C'est vraiment léger. Mélangé un peu avec un floral qui n'est pas lavande. C'est. Quand on a des variétés là, autres que la SQDC, on a souvent des nouvelles arômes qu'on qu ne reconnaît pas euh, à la SQDC. À la SQDC, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 8, 10 grosses arômes là, qui reviennent. Et puis, je sais pas pourquoi, que alors, avec 150 variétés de 3.5 grammes, ça revient. Ça revient tout. Euh... Pourtant, à chaque fois qu'on fume une dégustation à Winman, il y a des, des, des petites variantes qu'on qui, qu ne reconnaît pas à l'âge. C'est un goût unique. Encore merci Max Paris. Vraiment un goût unique. Euh, vraiment différent de ce que j'ai goûté dans ma carrière de Winman. Je voulais revenir sur ma dernière vidéo, sur mes graines de cannabis de Gorya's Skittles. Euh, je me suis peut-être mal exprimé. À la fin du vidéo, je dis que j'espère peut-être avoir dans mes 5 graines une variété qui goûte plus le Purps. Écoutez, les 5 graines vont me donner du Gorias Skittles. Il va -il y va avoir des petites différences dans chacun de mes 5 phénotypes. Ils vont goûter la même chose, mais ils vont avoir des petites différences, donc ils goûteront pas la même chose. Et j'espère qu'il va peut-être avoir un Gorios Kettles, qui va avoir des petites affaires de Purps. Et, euh, vraiment, là, ça va être vraiment léger. Et si je réussis à en avoir un, si je gagne à la loterie, euh, la loterie du Purps, peut-être que quand je vais te passer le joint, peut-être que tu vas dire, ah, je, je goûte pas vraiment le Purps. Écoutez, c'est vraiment, ça va être du Gorios Kettles. Les cinq graines, ça va être du Gorios Kettles. Euh, J'ai acheté ça de Barneys Farms, donc c'est vraiment une bonne compagnie, bonne réputation, les graines ils sont stables. Donc, euh, je n'aurai pas une surprise, puis je vais avoir un M39 dans mes 5 graines de Gorios Ghettos. Mais ça va être quand même 5 phénotypes différents. Les 5, qui ne m'ont pas pousser de la même façon. Il euh, y en a peut-être un qui va avoir plus de feuilles, l'autre plus de buds. Hein, les buds, c'est des fleurs. Euh, peut-être qu'il y en a un qui va être plus court, l'autre plus long. Mais les arômes, bord des différences dans les arômes. Et j'espère, je me répète pour vraiment peser sur mes mots, j'espère, dans mes cinq graines de cannabis de Gorios Ghiddos, avoir un phénotype sur cinq qui peut-être pourrait avoir des petites, petites nuances, des petits goûts, là, des petites. Euh, des petites apparences de perps, comprends-tu? Mais ça va être vraiment là très léger, parce que c'est vraiment en bas le PURPS dans la hiérarchie là, de notre variété. Donc, euh, donne un pouce à la vidéo, je vais bientôt te parler des autres graines de cannabis que je me suis procuré, dont un avec CBD. Les deux autres graines de cannabis viennent de, du fournisseur Dinafem et puis c'est très très très reconnu aussi Dinafem. Donc, euh, regardez bientôt les prochaines vidéos. Donnez un pouce, abonne-toi, active la cloche. Va sur mon Instagram qui s'appelle Weed and Dans la description en bas, il y a des rabais, dont un 10$ de rabais euh, si vous achetez en haut de 200$ chez Indoor Growing Canada. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Un gros merci Max Paris pour le Red Congo. Ciao!